On va vous présenter les deux stages qui ont été faits dans le cadre du projet Just Skate, qu'on va vous présenter tout de suite après. Donc une analyse diagnostique de la situation agraire et une analyse des perceptions des politiques publiques et des discours de lutte contre le changement climatique dans une région des Pyrénées-Ariégeois. Donc, le projet Justscape c'est un projet de recherche qui a pour but euh, d'explorer ce que seraient des transformations justes pour les territoires ruraux dans le contexte du changement climatique. Euh, le changement climatique, il appelle à des actions d'atténuation qui pourraient avoir des impacts forts sur les territoires ruraux, tels que par exemple la reforestation ou la diminution de l'élevage. Euh, il y a trois terrains euh, pour ce projet. Il y en a un au Royaume-Uni, un dans la République tchèque et un en France. C'est sur le terrain français que, que nous avons travaillé. Et euh, après cette phase de prise de connaissance du terrain et des acteurs, à travers nos deux stages, euh, il y aura aussi euh, des ateliers participatifs qui seront organisés et des ateliers d'écriture créative. Bon. Ça ah. Voilà, du coup, euh, la zone d'étude, je vais la présenter un peu mieux dans mon, dans mon travail, mais là, c'est pour avoir une première idée. Du coup, elle se trouve dans le Couserance. Au sein du parc euh, naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Et la limite de la zone d'étude correspond à ceux d'une vallée, la vallée de l'Araque, qui a aussi l'ancien euh, canton de Massat. Et le territoire est composé par six communes qui sont très peu densement peuplées. On a 10 habitants par kilomètre carré en moyenne. Et cette zone d'étude a été choisie pour euh, plusieurs motivations et en concertation avec le PNR. C'est. Euh, Premièrement, une région qui incarne bien le processus de reboisement dû à l'exode rural qui a touché ces zones de montagne tout le long du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et c'est aussi une région où l'élevage, plus précisément l'agropastoralisme, est une pratique qui impacte beaucoup le paysage. Et c'est aussi une forte composante socioculturelle dans les Pyrénées en général, mais dans cette région. Je vous, je vous rappelle vite fait la définition d'agropastoralisme. C'est l'ensemble des activités d'élevage que pour assurer l'alimentation du troupeau valorise de la végétation spontanée au naturel par le pâturage. En plus, cette vallée n'était pas très connue par le parc naturel régional par rapport à d'autres vallées où ils avaient déjà fait pas mal d'études. Voici le paysage de la haute vallée de notre zone d'étude. Donc, euh, en général, on peut voir qu'il y a la forêt qui prédomine sur le paysage. Euh, nous avons un fond-vallée avec euh, des prairies permanentes que peut-être vous pouvez voir, je ne sais pas si on les voit, et quelques villages, et aussi quelques replats sur les pentes où il y a aussi euh, quelques prairies, mais plutôt des petits hameaux et des villages. Et au fond, euh, on a les estives, et aussi devant, euh, d'où la photo a été prise, c'est des estives... Euh, où les animaux pâturent l'été. Donc, euh, je vais commencer euh, avec euh, mon stage, comme ça, on aura une idée un peu plus précise du territoire, et après, on va passer à la présentation du stage de Lisa. Donc, euh, voilà. Je rappelle un peu euh, quel était l'intérêt de faire un diagnostic agraire dans le cas du projet Just Cape. Donc, premièrement, comme j'ai dit, on est dans une zone où l'agriculture a un impact assez important sur le paysage et c'est une composante socioculturelle forte de la région. Donc, il est probable que dans, dans, les, dans les discussions qu'il y aura sur l'évolution du territoire, euh, l'évolution de l'agriculture et la place de l'agriculture dans, dans le territoire pourront être discutées dans les ateliers participatifs. Et du coup, l'idée de faire un diagnostic agraire était celle de comprendre la diversité des fermes qui existent dans la région, la diversité des pratiques, de leur fonctionnement, euh, et aussi les, les logiques, les choix, et les contraintes des, des agriculteurs pour pouvoir ensuite euh, pouvoir discuter euh, ces trois questions que j'ai mises en-dessus, qui vont peut-être encore évoluer, mais pour le moment c'est ça. Du coup, euh, la première c'est de quelle manière les systèmes de production de cette région contribuent au changement climatique. Ensuite, euh, il y aura la discussion de comment les différents systèmes de production sont-ils plus ou moins vulnérables au changement climatique et troisièmement, comment les différents systèmes de production sont-ils plus ou moins vulnérables à des changements dans les politiques publiques de lutte contre le changement climatique ou d'atténuation. Donc la méthode du diagnostic agraire est une démarche systémique qui permet de comprendre la diversité des dynamiques et d'évolution des exploitations de l'agriculture en général dans un territoire donné. Et avec cette démarche, en fait, on essaye de comprendre et de situer les activités et les pratiques agricoles dans un écosystème donné et dans un contexte social qui a une histoire et une géographie et qui évolue aussi dans le temps. Donc euh, le système agraire euh, qui, qui, qui a ses différentes composantes s'en sert aussi dans, un, dans des conditions économiques et sociales d'ensemble, dans un contexte plus large, dans un contexte de marché aussi euh, qui change. Et tout cela euh, correspond... Euh, au niveau conceptuel, au système agraire qu'on va essayer d'expliquer de, et de, de comprendre. Euh, dans le diagnostic agraire, il y a plusieurs outils qui sont, qui sont mis à, à l'oeuvre pour, pour arriver à cet objectif final. Donc, le premier, c'est l'analyse paysagère. Ici, on essaie de comprendre comment le territoire est exploité en faisant des observations de terrain. C'est pour ça que mon stage a eu des, un terrain très long, une immersion dans le terrain très long. Et euh, si on essaye de décrire le paysage, et on s'appuie aussi, euh, pas seulement sur des observations, mais sur des cartes géologiques, des cartes de sol, euh, des données météorologiques, etc., pour essayer de comprendre comment le paysage est exploité, et, et où est-ce que se positionnent les différents éléments dans le paysage. Donc, euh, l'idée ici, c'est de se dire qu'au niveau de l'agriculture, les agriculteurs, euh, ils, ils font ce qu'ils font, un, un lien aussi euh, à l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et suite à cette phase, l'objectif est celui de définir des zones agroécologiques où il y a des conditions qui sont similaires. Ensuite, après cette phase, on commence avec les entretiens. Les premiers entretiens, c'est les entretiens historiques, donc ici, on essaye de, de trouver des anciens agriculteurs ou des anciens habitants de la région qui peuvent nous raconter comment ils vivaient autrefois et comment euh, les, leurs exploitations agricoles ou la vie autour de eux a évolué dans le temps. Et ici, on peut essayer d'identifier des grands changements qui ont, euh, qui ont fait que le système agraire qu'on voit aujourd'hui a évolué dans le temps. Donc ils peuvent nous l'expliquer. Et du coup, c'est des entretiens semi-directifs, c'est plutôt des discussions, mais on a quand même des, un guide de, de questions en tête auxquelles on a, on a besoin de trouver une réponse. Et la méthode d'échantillonnage, c'est à boule de neige. Donc, euh, c'est un, un passe-parole de personnes qui se connaissent, qui disent Ah oui, ce bah, serait intéressant d'aller voir cet autre agriculteur qui peut vous raconter ça ou ça. Et l'idée aussi. Euh, c'est d'essayer de faire des entretiens dans chacune des zones agricoles qu'on a identifiées au début pour voir si justement il euh, y a eu des différences euh, dans l'évolution. Euh, à la fin de ces deux phases, euh, on aura une idée un, un peu plus précise de comment exploiter le territoire, comment ça évolue dans le temps, et aussi la trajectoire des différentes exploitations agricoles pour arriver à se dire ben, aujourd'hui, on a euh, certains types de systèmes de production qui existent qui ont évolué dans le temps, qui, qui, qui sont ceux qui sont aujourd'hui. Et du coup, on crée une pré-typologie. C'est une première idée de, selon, selon nous, quelles sont les exploitations, les types d'exploitations qu'on trouve dans la région. Euh, ça peut être, par exemple, OK, on voit qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'exploitations de qui font du bovin à l'étang. Il y en a qui ont des systèmes de commercialisation un peu différents. Il y en a qui ont des races différentes. Ou, par exemple, on voit que... Depuis pas longtemps, il euh, y a du maraîchage euh, aussi qui se fait dans la région. On essaie de, de créer cette liste. Et ensuite, on va étudier un peu plus en détail ces différents euh, types de fermes, avec des études euh, sur leur fonctionnement technique. Du coup, euh, comment est-ce qu'ils travaillent, avec euh, quelles ressources, avec quels outils. Et leur euh, système, par exemple, d'élevage ou de culture. Donc, comment ils gèrent le, leur troupeau ou comment euh, ils gèrent les cultures qu'ils ont euh, sur la ferme. Et, et, un, et on croise cette analyse technique avec une analyse plus économique. Du coup, comment fonctionne le système économique de ces exploitations, avec euh, ensuite euh, des indicateurs qui vont servir à pouvoir comparer euh, les différents euh, types d'exploitation que est allé euh, voir. Et tout le long de cette phase, on va repréciser notre typologie, parce qu'au début, on avait une idée assez générale des types d'exploitation qu'il y a. Mais en faisant ces entretiens, on pourra être un peu plus précis sur les différences qui peuvent y avoir au sein du même par exemple, type de production. Euh, ensuite, à la fin de cette phase, on va créer euh, des archétypes d'exploitation. Donc, on va choisir par rapport aux questions qu'on se pose au début. Du coup, pour nous, c'était l'impact du changement climatique et le projet Justcape, et on, et on va choisir des archétypes d'exploitation qui peuvent nous aider à, dans notre cas, à montrer la diversité de système de production qu'il y a dans la région, et aussi à pouvoir discuter les questions qu'on s'est posées au début. Donc ici, je vais me présenter vite fait quelques résultats parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a du coup l'analyse paysagère. Euh, suite à, à l'analyse paysagère, j'ai défini euh, quatre de paysages qu'il y a dans notre région. Du coup, on a le premier paysage, paysage A, c'est les vallées étroites. Ici, on se trouve sur des roches schisteuses où l'eau a creusé des vallées très étroites avec des pentes très fortes. Euh, Aujourd'hui, c'est le paysage où on trouve plus de forêts et l'agriculture la, et l'habitat est relégué à, à des replats sur les soulanes, c'est-à-dire les versants sud des vallées et, et aussi sur euh, des fois sur le fond de vallée où les rivières assez grandes ont pu euh, déposer des alluvions et on a quelques terrains plats et on trouve des prairies permanentes. Mais sinon, la majorité de ces vallées, euh, la forêt arrive jusqu'à la rivière euh, tout au fond. Ensuite, on a le paysage B. Le paysage B, <rire> le B c'est les petits reliefs et les replats des Soulanes. Du coup, ici, on a un relief qui est beaucoup plus doux. On se trouve sur des roches, roches granitiques qui sont plus résistantes à l'érosion. Que le schiste. Et du coup, ici, on a moins de pentes et on retrouve euh, plus d'agriculture, plus de plairie permanentes Aussi, l'habitat est plus dense, on est à une altitude plus petite et, et les, les voies d'accès sont aussi euh, plus faciles. Ensuite, on a le fond-vallée. Donc, le fond-vallée, c'est la seule zone dans toute la zone d'étude que vous voulez voir très petite où on a des terrains vraiment plats, motomécanisables mécanisables avec euh, la majorité de l'espace qui est occupé de par des prairies permanentes. C'est aussi où on trouve le plus d'exploitations agricoles et les plus grandes de la, de la partie haute de la vallée. Et aussi, euh, dans la photo, on peut voir, on trouve euh, quelques exploitations de maraîchage qui euh, peuvent être aussi euh, mécanisée dans ces endroits-là. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je sais pas. Ah oui, le paysage D, oh là là, j'ai oublié. Le paysage D, c'est les estives. Du coup, euh, une caractéristique de ce territoire assez importante pour les exploitations agricoles, notamment en élevage. Ici, en fait, c'est des grands espaces de haute montagne <coughs> où les animaux vont pâturer pendant l'été. On a des estives plus ou moins euh, équipées on a des estives euh, qui sont gérées de différentes manières. Et. Euh, des estives qui sont gardés ou pas par des pâtres, par exemple. Et ça, c'est bon, des différences sur lesquelles on pourra discuter peut-être plus tard. Mais, bah. Ensuite, le résultat de l'analyse historique. Il y a beaucoup à dire, mais je vais essayer de, de, de résumer. Donc, euh, on a, euh, au, début, au début du XXe siècle, un système agraire qui est, qui est conditionné par un système de polyculture polyélevage, on cultive, il euh, y a un, un, une grande densité de population, on cultive beaucoup de céréales, légumes, de fruits sur des terrasses qui vont très haut dans le paysage. On a aussi du petit élevage au et bovin euh, pour la production de lait, euh, mais vraiment avec des troupeaux très petits, 3-4 vaches, une quinzaine, trentaine de, de moutons. Et, mais on se situe déjà, même si la région est très exploitée au niveau agricole, on se situe déjà dans un peu la fin de, du 19e siècle, avec déjà un exode du rural qui a commencé au début du... à la, à la moitié du 19e siècle. y a la fin de l'industrie, de l'époque industrielle de cette région, euh, qui donnait beaucoup de places de travail, et qui exploitait la forêt pour la production de charbon, et il y avait beaucoup d'industries métallurgiques. Donc... Euh, en fait, on est dans cette situation d'exode rural. Et quand on arrive dans les années 50, du coup, euh, les années où dans les entretiens, les gens pouvaient plus euh, raconter ce qu'ils avaient vraiment vécu, c'était moins des souvenirs. En fait, on se retrouve dans une situation où on a toujours moins de population, moins de main d'œuvre. Du coup, une diminution euh, des cultures qui demandent beaucoup de travail. Euh, on a par contre les prairies qui vont augmenter. Parce qu'il euh, on va, on va, y, y a encore euh, une un développement de, de l'industrie du lait qui est présente dans la région, on a la collecte de lait, et du coup, ça devient plus intéressant pour les gens qui restent de, de produire du lait et d'avoir de l'élevage bovin, plutôt que de l'élevage ovin qui doit être gardé, qui demande beaucoup de main d'œuvre aussi, et, et du coup, on a un déplacement de la population vers les zones plus faciles d'accès et un affrichement du paysage A qu'on a vu avant, donc le paysage des autres vallées, et dans ce paysage des Hautes vallées, on aura quelques exploitations qui vont rester un, au vin euh, à l'étang. C'est l'exploitation un peu plus pauvre, qui n'ont euh, pas assez de grange ou assez de terres. Vous n'arrivez pas à accéder à des terres. Oh, oh. C'est le mail. Désolée. Oh, non tout est bon tout est bon. Bon, moi, je tout que c'est... Ok, désolé. Ok, donc voilà. Par contre, les exploitations avec un peu plus de capital et de moyens, ils peuvent se déplacer sur euh, des terres plus faciles d'accès. Et on est aussi dans, dans un moment en France euh, qui arrive un peu plus tard ici à la montagne de euh, motomécanisation, modernisation de l'agriculture, qui fait qu'encore plus, on va s'intéresser à des terres qui sont motomécanisables, faciles d'accès et où on peut... Euh, on peut augmenter la productivité du travail euh, par actif plus facilement que dans des zones euh, très loin euh, d'accès et difficiles. Donc, euh, ce processus de spécialisation va se continuer pour ces exploitations-là. Et au même temps, dans les années 70, on a une première vague de hippies, de néo-euros, mais on peut parler de hippies pour ces années-là, parce que c'était vraiment la période des hippies ben, partout, les années 70. Et... Euh, et eux, ils vont s'installer dans ce paysage qui est en train de s'enfricher et qui est abandonné par la population locale, dans des collectifs qui cherchent l'autonomie alimentaire et, et de vivre en détachement de la société capitaliste qui, qui, qui, qui, qui, qui critique. Euh, par contre, c'est des, des projets qui vont durer pas longtemps parce que la vie dans ces endroits-là est très difficile et souvent les gens ils vont ou abandonner ou justement vont devenir les néo-ruraux qui, qui ont résisté aujourd'hui. Ils vont s'installer dans des autres euh, situations, souvent euh, avec des exploitations agricoles euh, différentes de celles historiques qu'on a pu voir avant. Euh, un peu plus tard, euh, dans les années 90, on a aussi euh, une autre vague de néo ruraux qui va commencer à s'installer sur le territoire. Euh, les projets vont être un peu, un peu différents. Ça va être des exploitations euh, aussi euh, souvent en élevage, mais avec des différentes euh, manières de, de commercialiser. Euh, sur les paysages plutôt B euh, et A, plutôt que, que, que en fait, il y a vu qu'il n'y a plus d'espace euh, dans le paysage C qui est occupé par les grosses exploitations historiques qui ont plus à, la, à l'argir. Et euh, je me suis un peu perdue, mais euh, du coup, on a, les, on a aussi euh, du coup, euh, des exploitations de ruraux, donc de descendants de l'exode rural qui revient prendre les terres, qui avaient été abandonnés par, par leur famille, et qui s'installent avec des exploitations un peu plus classiques, mais toujours plus petites que les grosses exploitations qui ont pu s'agrandir. Bon, désolée, j'ai eu un petit... Mais bon. Ok. Donc, euh, voilà. Maintenant, euh, je vais parler de la typologie. Donc, euh, euh, l'objectif... Euh, à la fin de cette première analyse, c'était de, de, dans le temps disponible, montrer le plus de diversité possible des systèmes de production qui existent et une diversité de points de vue des agriculteurs et agricultrices dans une diversité des zones du territoire. Ceci implique que mes analyses ne vont pas être hyper détaillées pour un type de production, parce que je suis allée voir une grande diversité. et Notamment, mon choix de typologie à la fin a été fait avec un, un 50% d'exploitation élevage. Euh, au sein de ces exploitations d'élevage, il y a des exploitations historiques et des exploitations de néo ruraux et en 50% d'exploitations euh, qui font des autres productions, euh, la totalité c'est des néo ruraux Donc là il y a la liste euh, malheureusement euh, bon, j'ai pas trop le temps de parler de tout, je vais vous montrer euh, deux exemples de schémas de fonctionnement d'exploitation euh, agricole que j'ai modélisé, du coup d'archétype d'exploitation que j'ai modélisé et que, en fait, sont, ces résultats sont ensuite utilisés pour discuter euh, les questions qu'on s'est posées au début. Donc là, par exemple, c'est un schéma qui résume euh, une enquête de plusieurs fermes qui font du bovin laitant l'étang et qui sont en partielle autonomie de foin, c'est-à-dire que c'est euh, tous des éléments que j'ai choisis parce qu'ils ont une certaine importance dans les régions et qui représentent euh, une majorité d'exploitations. Donc, dans cette région, il n'y a personne qui peut être autonome en foin. C'est un élément très important à prendre en compte dans les discussions qu'on pourrait faire sur l'élevage dans cette région. Et euh, la majorité de ces exploitations vend des broutards de descente d'estive qui sont euh, de, destinés pour l'engraissement euh, en Italie. Et du coup, dans, ces, dans ce schéma pour l'élevage, qui est le même pour les ovins ou pour d'autres systèmes d'élevage, on a différents éléments qui permettent de comprendre comment fonctionne l'exploitation. Du coup, le foncier qui est utilisé, euh, ça va être les modes de faire valoir des terres, les types de surfaces qui sont exploitées, le capital, du coup, euh, tous les équipements qui sont nécessaires pour faire fonctionner l'exploitation et les investissements, du coup, qu'il faut, euh, qu faut prévoir pour euh, qu'une exploitation comme ça fonctionne. La main-d'oeuvre, du coup, qui travaille sur l'exploitation. Euh, un calendrier de travail typique, donc sur les tâches et, les, et le travail pendant l'année d'un type d'exploitation du genre. Ensuite, pour le système d'élevage, on a un calendrier d'alimentation, du coup comment les animaux sont bougés dans l'espace pendant l'année, comment ils sont alimentés, et un itinéraire technique de la conduite des prairies permanentes, vu qu'il n'y a que des prairies permanentes dans cette région, il n'y a pas de prairies cb ou de cultures, euh, comment, euh, comment ils sont gérés pendant l'année et ensuite, un calendrier d'élevage qui montre, euh, bon, ici, euh, un peu simplifié, mais qui montre euh, pendant l'année, par exemple, quand est-ce qu'on a les naissances, quand est-ce qu'il y a les ventes, et qui, qui peut aussi nous illustrer euh, plusieurs choses. Et ensuite, on a aussi un, un schéma démographique du fonctionnement du troupeau et euh, des produits euh, qui, qui sortent de tout ce système et qui sont ensuite... Euh, euh, ils sont ensuite un peu résumés dans le, dans le carré vert que vous avez. Du coup, les ventes, euh, tous les produits, tout ce qui est, qui est gagné par ce qui est vendu. Mais ensuite, il faut prendre en compte euh, différentes choses. Donc, euh, ce n'est pas ça qui va entrer dans les poches des agriculteurs, euh, bon, on le sait. Il euh, y a par exemple euh, tous les entrants, du coup, la partie rouge euh, sur le schéma. Donc, tout ce qu'on a besoin comme ressources pour créer la production euh, qui ensuite est vendue, et, et ensuite il y a d'autres indicateurs économiques sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais qui vont euh, expliquer comment ce produit brut, en, en, en fait, il va s'éroder avec euh, différentes dépenses, des assurances, euh, différentes choses que les agriculteurs doivent dépenser pour produire euh, ce qu'ils produisent. Et au final, euh, je montre pour chaque exploitation le revenu par actif sans les subventions, sans des aides publiques, et le revenu par actif avec euh, des subventions. Ici, je, en fait, je pense que j'ai déjà passé le temps, du coup, c'est un exemple de système de maraîchage. C'est un peu la même chose, mais ici, vu qu'il n'y a pas d'élevage, j'ai plutôt représenté l'itinéraire technique et les calendriers de production pour comprendre comment euh, la production s'étale pendant l'année. Sinon, c'est un peu les mêmes éléments, éléments. Et je vais passer à la partie discussion, du coup, que je suis en train d'écrire maintenant. <rire> euh, mais euh, j'ai... Du coup, j'ai essayé de discuter pour chacune des questions qu'on s'est posées au début, hein, en se basant sur les schémas qui ont été faits pour chaque archétype, de pouvoir discuter certaines choses qui ont, par exemple, pour la première question, un impact sur le changement climatique. Donc, par exemple, le niveau de mécanisation des exploitations, qu'est-ce que ça voudrait dire, diminuer le niveau de mécanisation pour une exploitation ou pour une autre Le mode de commercialisation qui a été choisi pourquoi est-ce que quelqu'un peut faire du circuit long ou décide de faire des circuits long ou fait du circuit court, les pratiques d'alimentation du troupeau, combien d'aliments on achète à l'extérieur du système par exemple, la gestion du fumier, euh, et aussi euh, essayer de discuter le fait que ben, l'élevage euh, dans cette région n'est pas peut-être seulement un émetteur de gaz à effet de serre, mais qui a un rôle des prairies permanentes dans le stockage du CO2 qui pourrait en partie peut-être compenser ces émissions euh, euh, gaz à effet de serre de l'élevage. Pour la deuxième question, je vais plutôt discuter donc, euh, sur l'impact du changement climatique sur les exploitations agricoles. Je vais discuter les perceptions que les agriculteurs euh, ont du changement climatique et les préoccupations qui ont été exprimées par, dans les entretiens. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Et aussi me baser un petit peu sur une étude qui a été faite sur l'impact du changement climatique sur les Pyrénées et de voir euh, quel impact aurait sur certaines pratiques euh, euh, des systèmes de production étudiés. Et ensuite, la troisième question, du coup, quelle est la vulnérabilité des différents systèmes de production au changement des politiques publiques euh, bon Oui, là, j'ai mis de soutien à l'agriculture, mais en général, des politiques publiques aussi liées euh, à la lutte contre le changement climatique. Donc ici, euh, grâce aux analyses que j'ai faites, on pourrait avoir, par exemple, la dépendance aux subventions euh, des agriculteurs, notamment euh, des exploitations d'élevage. Et aussi, euh, donc, euh, par conséquent la vulnérabilité à, ces à des changements dans les politiques publiques, des différents euh, systèmes euh, agricoles. Et voilà, du coup, pour conclure, on a une région avec une diversité de fermes, une diversité de pratiques, de choix, de contraintes, de stratégies, une diversité d'utilisation de l'espace, et tout ça dans un même territoire. Et du coup, euh, bah, ce travail peut aider à prendre conscience de la situation de chacun pour euh, discuter ensuite d'une évolution de l'agriculture dans le territoire <rire>